Le matin on se rejoint à la mairie à 8h, après on arrive vers 8h30 sur la ferme de Chez on fait une pause vers 10h et après on reprend jusqu'à midi, deux d'entre nous peuvent aider à la cuisine et après on a des temps de jeu pendant 45 minutes. Et après on fait des activités sportives. Oui. Là, fait de... Ma mère m'a inscrit et ensuite elle est venue me voir pour me demander si j'étais intéressée. Ça me plaît, ça... Enfin, je trouve ça intéressant et puis enfin, on apprend les outils euh, qu'utilisent euh, les menuisiers, enfin voilà, comment ils... leur mode euh, opératoire pour travailler, puis euh, aussi apprendre à se servir de leurs outils. Moi changer pour la cuisine. Bon, euh, euh, la moi de, ça, ça me pose aucun problème. Et nous sommes en encadrement des chantiers sur les deux semaines donc encadrement on amène les matins les enfants le matin sur le site on les ramène le soir en centre ville et entre les deux on est on s'occupe de tout ce qui est logistique gestion des, des, des jeunes gestion du repas et activité physique de l'après midi